Euh, Mathieu et Jérôme, sur le sujet de l'intégration euh, de, de Netflix, la démo de MUT, c'est multi-user euh, multi text editor, euh, avec euh, donc, son démonstration avec la API Netflix. La Netflix c'est une API de transport qui est euh, basée sur WebRTC. Et euh, donc, ça, c'est le screenshot de MUT, éditeur de texte. À droite, la liste des, des collaborateurs. Et euh, ce que je fais cette semaine, c'est j'ai essayé. Euh, donc, le MUT, c'était développé par Mathieu euh, il y a une année, deux ans. Et euh, c'était pour tester l'algorithme développé à l'ORIA. Et ce que je fais, c'est que j'essaie d'intégrer Netflix avec, euh, avec MUT pour voir comment ça l'utilisait et comment ça marche. Euh, donc, le, euh, le, donc, la partie parce que mut, mut, à la base était euh, centralisée, donc c'est en central en ce cas, et donc ça, ça marche. Et euh, l'autre, ça marche bien à deux isolateurs, À trois, il y a des bonnes. Euh, L'enterrer. Euh, donc le démo, le démo avec Netflix, c'était. Euh, euh, L'idée c'est d'avoir euh, le serveur euh, euh, qu'on a mis sur Raspberry pour montrer qu'en en fait on n'a pas besoin d'un serveur très puissant et, euh, et les gens puissent connecter après on débranche le serveur et les gens sont toujours connectés. n'a pas besoin de euh, ça, marche que et ça c'est grâce à Netflix en fait. Parce quand il y a son website, il faut un serveur. Euh, donc voilà. Et demain je pense que je vais parler <coughs> parce que je pense que NFL ça ne vous parle pas du tout. Demain je vais un peu parler plus euh, qu'est-ce que c'est et puis euh, -ce on peut, comment on peut l'utiliser. Et comment aussi euh, ça peut être utilisé dans NG euh, Editor. Enfin, pas, hein. On va parler avec Adler et, et ça peut être intéressant de par exemple euh, écrire des mails et euh, euh, écrire un message de mail à, entre, euh, ensemble. En collaboration. Oui, euh, oui. Et pareil, c'était quoi quand on fait un event Oui, quand on, va y va y quand on ouais, quand fait minute. Minute, est ouais, quand euh, tu un event, euh, on peux euh, éditer ensemble. Exact. Ah, et euh, du coup, parce que Netflix, c'est juste un épingle de transport et, euh, qui, euh, qui a deux points principaux c'est différentes topologies. On peut intégrer différentes topologies des de réseaux les modules et euh, l'autre part c'est que à la base ça marche par WebRTC et on veut ajouter aussi WebSocket et, euh, et même mixer les deux on va avoir un réseau où euh, tu as un serveur par exemple qui est connecté à WebSocket et un euh, utilisateur dans euh, WebRTC je parlerai je pense plus euh, demain un peu plus en détail voilà c'est tout ce qu'on a fait merci